Bruja, autrefois seigneur de Perse, de Babylone et de la Mésopotamie, adepte des sciences et de la philosophie, on raconte que dans leur quête désespérée de connaissances, ils allèrent jusqu'à détruire leur antédiluvien fondateur. Après cet affront, Cain les maudit et les chassa de la première cité, ce qui entraîna le clan dans une chute désespérée vers la déchéance. À partir du Moyen-Âge, les membres du clan Bruja se mirent à étreindre de plus en plus d'hommes et de femmes d'armes. Et cette tendance s'est accélérée avec le temps. Salut les rôlistes, et bienvenue dans le premier chapitre des clans de vampires de la mascarade. Violent, impulsif et passionné, bienvenue chez les Brujas. Les brujards représentent probablement le mieux l'incarnation du chaos. Sans cohésion particulière, ils sont vus comme des brutes sans foi ni loi. Le clan a bien suivi quelques visions utopiques, mais il est par définition sans organisation, rebellé contre les anciens depuis la grande révolte anarque qu'ils avaient soutenue plus que tout autre clan. La grande cité de Carthage ayant été détruite par les Ventrou à l'époque où ils dirigeaient l'empire romain à sa plus belle époque, le clan retient un profond grief contre eux et contre le l'assombrasse qui avaient à l'époque laissé faire. Parmi les fondateurs initiaux de la Camarilla, les brujas sont pourtant le clan probablement le plus représenté chez les anarches qu'ils soutiennent encore de nos jours. Le logo du clan Bruja n'est pas sans rappeler celui du mouvement anarchiste humain. Les brujas ont une affinité particulière avec les mortels dans lesquels ils arrivent encore à trouver des alliés plus fiables et digne de confiance que les Kainites membres des autres clans. La structure interne du clan laisse une grande liberté aux membres qui ne sont pas spécifiquement proches les uns des autres. Les membres locaux d'un clan organisent parfois des brailleries dans lesquelles les idées sont échangées pêle-mêle et où souvent celui qui crie le plus fort aura raison à la fin. Les brujas sont violents et passionnés, par conséquent ils ont tendance à s'emporter rapidement, ce qui peut imposer autant de respect que de mépris selon le milieu où cela a lieu. Ils sont respectés pour leur rapidité et leur vigueur à rallier une cause qu'ils trouvent motivante. Formant le bras armé de la Camarilla, ils défendront, griffes et canines, leurs convictions comme leurs alliés. La plupart des Brujas adoptent un style très affirmé. Une allure fière et une tenue radicale sont souvent de mise. De l'Iroquois vert aux chaînes de moto sur le jean sale, la plupart des membres de la racaille ne tombent toutefois pas dans la caricature du membre de motor club violent et ivre de bière. Les brujas des personnages peuvent être de toute origine sociale, ethnique ou géographique. Ils ont tendance à être des rebelles, mais la largesse de cette définition est laissée à la liberté du cire ou de la dame. Leur passion réduit leur capacité à résister à la frénésie, ce qui en termes de jeu se traduit par un malus de 2 au jet. Un bruja ayant du mal à résister à la frénésie, il en est d'autant plus sensible aux insultes directes, et donc plus apte à ébrécher la mascarade selon le lieu où le bruja cédera, à sépulsion. De plus, la violence étant proscrite dans les élysiums de la plupart des princes, céder à la frénésie dans ces lieux n'est pas plus conseillé. Pour créer un brujat, le concept de personnage peut être inspiré par la violence et la délinquance, mais il peut aussi bien être un agitateur moral, un révolutionnaire par la plume plutôt que par la lame, un prof de philo plutôt véhément ou encore une femme de loi se battant pour l'innocent et l'injusticien. Les brujas disposent des disciplines suivantes célérité, puissance et présence. Celles-ci leur permettent de s'imposer tant en discours qu'en confrontation physique. Si on ne vous écoute pas, vous pourrez toujours balancer la face de l'autre dans le mur. J'aime bien les brujas qui me servent de contre-pouvoir, d'exutoire violent et de moteur de changement. Ce clan est à la fois très libre et très attaché à ce qu'a pu représenter un temps euh, la Canaria. Jouer un bruja, c'est respecter autant les anarques que d'autres frangins c'est remettre en question le pouvoir en place pour la beauté du sport et c'est incarner la violence lorsqu'elle devient nécessaire. Si j'incarne un Bruja, je préfère largement sortir de l'archétype euh, cuir, jean, batte de baseball pour euh, tenter le prof de philo, euh, la femme fatale ou le leader d'une coterie euh, révolutionnaire ségétiste. Les Brujas sont souvent relégués, consciemment ou non, par les autres joueurs au rang du muscle qu'on dégaine quand on a besoin d'envoyer des camions dans la face. Ce qui n'est pas faux mais libre à vous d'imposer votre style, d'envoyer les punchlines autant que les flingues, de cracher sur les ventrues par principe, ou justement, de jouer le bruja qui s'en tape du passé. Ce premier chapitre sur les clans de Vampire la Mascarade est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, en attendant n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, ou à aller visiter mon blog, le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, remettez le pouvoir en question aller Horliste. Bon. Là, vous arrivez devant le prince. Vous êtes d'accord Il n'est pas du tout satisfait de votre venue. Mais vraiment pas. Après... J'espère que la perception de vos actes va bah, le faire changer d'avis. Vous vous approchez de lui, vous prenez votre courage hein, et il vous fait signe d'avancer. Ah, voici mes émissaires. Est-ce que vous allez vous ridiculiser encore une fois Pourriez-vous me surprendre avec les actes que vous vous allez me dire Ça pourrait être surpris lettre Raconte-lui jean ah, Hein? Ah, hein Ok. Attends, attends, attends. Non. Ton, ton personnage considère ça comme une insulte directe. Donc je peux faire un jet de frénésie s'il te plaît. Ok. Alors, j'ai 4D. Malus se débrougea, donc bah, j'en deux. 2. Et Et bah raté. Oh, Ch tu fais chier. Ah, bah.